Eh bien bonjour les chatbots comment on il vient bien se trouve pour un petit épisode où on va rocher les vaches accompagné du beau du sexy Euh de règle 67 Je sais pas qu'il dire mon nom Allez moi je suis la monnaie Je suis la monnaie donc on part où Bah je sais pas c'est vers où que t'es déjà parti Enfin. Moi je suis déjà parti par là mais avait rien Bah on va par là bas Ok c'est parti On vous retenait on est parti par là j'ai tellement de patates cuites dans mon inventaire. Ouais. Moi, ah bah regarde, je vois des vaches. Ah bah c'est bien. Des arbres, juste. Voilà, pour... c'était bien. Allez, salut tout le monde. Yoka, yoka, yoka, yoka... Oh voilà, allez, salut. <rire> <rire> ah, j'ai pas pris de blé, t'en aurais un peu. Ah, masse, pour, que je je puisse... pour que je puisse les capter. Vas-y, pas en De toute façon, façon euh, juste un ça suffit. Ouais, je t'ai mis de, de stocks. On va prendre toutes les vaches ou pas. Allez Est-ce que les vaches on peut les tondre Pas de mon souvenir, non, on peut pas. Ah non. Donc euh... si on, imagine, on peut les tondre, ça donne du cuir. Ah ouais ce serait trop bien. Ce ça. serait pas logique en fait, mais parce que si, quand t'enlèves leur peau, bah voilà. Justement, à l'époque. Ah mais non, parce que tu peux pas enlever la peau de la vache comme ça elle reste toujours vivante. Euh, salut Enfin elle hey en fait, veut dire.. Non, non. Ah non, y a des gens Une vache sans peau euh, logique. <rire> T'es bon, t'as une vache Bah non, elle veut, pire, elle veut pas venir Tu viens <rire> Non oh. euh, <rire> Je <rire> suis le dieu des vaches Non, mais non, elle m'a capté, mais Quoi, elle je est capté Moi je vais t'appeler Marguerite Tiens en à... Voilà, mec C'est bon, regarde euh, Prends deux Bah voilà, t'en les deux On est bien ah bon, J'en ai pas, pas. deux, j'en ai qu'une, mais bon, ça en ramène deux, donc c'est savez... bien Faut attention, petit... bon, le plus difficile ça va être passer la porte, ensuite les mettre dans l'enclos. Ouais, vas-y je te laisse un petit peu d'avance parce que si euh, oh on ouais, se si croise est... un peu ça va les, les... ça va aller ça va les... plus nous... nous capter. On passe par le pont ou on passe directement par l'eau? Si tu vois dans la vraie vie si tu vas tirer une vache, je sais pas, ouais tu <rire> lui donnes euh, du foin, mais genre tu vas pas te dire elle va me capter ou elle va pas me capter. Je vais passer par l'eau, tu vas passer par le pont, on va voir ce qui est le plus rapide. Vas-y, passe par le pont, pour voir ce qui sera plus rapide. après le temps que j'arrive déjà au début du pont, oui mais faut déjà. Que... Faut, faut déjà que ma vache elle vienne. Que les vaches sont. Bon regarde, t'as déjà fait la moitié. Oui certes. Ramène ton cul la vache. Merci. Regarde elle avance pas. Bon bah moi j'ai. Ah là, elle est bien sur le pont. Merde Petite vache Non J'ai pêché. Faut je vais me mettre là. Vite, vite, vite. Pas de me capter de je vais perdre. Je vais perdre. Attends, attends, attends. Dom, dom, dom, dom, dom, fais pas le con. J'ai une vache. Attends, attends, attends. Euh, attends, Laisse-moi passer. Oh, Pierre, ouais, hein, de toute façon, vais. il arrive pas. Il faut pas péter le mur, non hein. vais... Allez, viens. Ouais, pète le mur, pète le mur. C'est comme ça qu'on fait. Non, bon, c'est bon, c'est bon. Bon, j'ai déjà une il vache. Du coup. il veut pas. En ah, attendant, je vais Marguerite euh... Marguerite allez dois la pousse j'essaie de la prendre des fois euh, avec les autres ça marche ouais. voilà je l'ai descendu allez. un peu dans le tunnel vas-y c'est bon elle te capte elle te capte allez vas-y viens oui non attends attends, attends. je la ramène je la pute. je la ramène mais je la recule allez vas-y allez marguerite Allez, rentre! Marguerite! Tu, tu l'as fait! Oui, oui, vas-y, euh, rebouche! Tac! Voilà! Et là, de toute façon, même avec la porte ouverte, elle peut plus passer! La mienne est la mienne ouais, la mienne elle est plus bas! Maintenant, on doit les de... décaler de De. C'est aussi! On va on descendre en bas! Et ouais! Normalement, tu vois, il y a un espèce d'enclos bizarre! C'est pas là, les moutons! Bah, j'ai vu que des moutons, moi, ouais, donc! Euh... Bah, bah, je l'emmène la... en bas et tout! Descends sur la vache, tu vas voir, normalement, il y a un espèce d'enclos bizarre! Putain, elle veut pas descendre! Allez, tombe Attends, d'accord là-bas, moi je suis à la fin presque On pousse, on pousse la vache J'ai le seum Allez Grave. Allez, viens Oui. Non, passe pas là oh, Putain, Non, elle a croisé un bouton Non Mais... Mais non, mais tu n'es pas là Mais voilà C'est bien Gentille vache Maintenant, t'avances tout de suite parce que sinon t'es plus... Ah, j'ai vu des enclos avec des moutons là sur la gauche avant de descendre tout en bas. Pas des moutons dans ma main dedans. Ah ouais bah, il y en a un. Ah, c'était ça les enclos euh, là là. Ouais, normalement c'est pour les vaches. Et pourtant il y a des moutons. Comme bah tu tu les enlèves. Hein. Moutons dedans en mode local calme. Vas-y, enlève-les. Bah je l'enlève comment Sortez, c'est le gros bordel. Ah, ça, ouais. voilà. Ta tu vache, vas là. De là. <rire> chier. Euh, le voilà. Tu les tues pas, tu les tues pas. et je vais essayer de la faire rentrer. Ok. Je pousse le mouton, ok. Il veut plus, bon c'est bon, voilà, c'est la fin. Non ah Je suis tout prêt, il veut pas. Euh, j'ai poussé les deux moutons, regarde, je les ai mis en bas, vas-y. Allez-y, ouais, voilà, comme ça, encore oui, c'est grosse fesse. Voilà, maintenant, maintenant ce que tu fais, c'est que tu les reconnais. Voilà, c'est bon, c'est déjà fait, pas, Je vais le non mais tu prends ton soin et tu les fous. Comme ça, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être enlever ça, que ça... Ouais. effectivement. Yeah. Ce que le mot non, de non, non, non, <rire> voilà donc. On va les foutre là. Regarde. Yo, Vache. Les attends, attends, attends. Je, je mets le petit. Tac, et les, ils sont, incroyable. Marguerite. les vaches, mais genre, elles ont pas de respect, elles s'en foutent de nous. <rire> Regarde, j'ai dé déjà avancé de un enclos. Tac. Allez le petit, tu suis. Ah. Non, il veut Tac. Eh, Doré bon, son action, maintenant ils pas. Maintenant c'est, c'est quand même le petit qui est têtu. Hein. Voilà, euh, tu fermes l'enclos voilà. là normalement euh... là, je sors voilà. ah voilà. attends, mais il y a trop de moutons qu'est-ce qu'ils foutent tout ça attends, attends attends, je vais les ramener voilà venez là mes petits moutons ah, moi je me casse <rire> je les pourquoi ils sont pas enfermés tes moutons parce que là ils foutent bah, le en moutons. fait j'ai commencé à les enfermer mais en essayant de séparer les moutons mais avant t'avais pas mis une petite barrière là dans le, dans la montée bah, si tu veux je le fais faut la remettre mec What sinon les autres... What, c'est un squelette qui te suit Ok, c'est bon, je le vis. J'ai pas des torches sur moi, non. Oh, c'est bien... Regarde, je suis un bison. Je suis bison futé. Ah oui. J'ai remis des petites barrières là. Voilà. Vraiment, on va mettre des... Je sais Pas si j'ai des. ouais J'ai un peu de bouffe là. Hop, j'ai fait cuire. Voilà, j'ai mis une petite barrière entre euh, l'endroit où on fait tourner les vaches et entre le. Ah, le thanks. truc des moutons. Pile. Euh... Nice, uh, les vaches ne peuvent pas descendre et les moutons ne peuvent pas monter. Les moutons, ils resteront bien de leur côté. Bon, les vaches, de toute façon. <rire> ah, mais non, mais il y a encore des moutons par ici. Oh, fuck c'est qui ou... ouais. Donc, ah, euh, ah les moutons qui suivent le blé c'est cool je pense que ça des détorché là en fait c'est pour ça je vais torcher ah non c'est euh, le truc là ouais il y avait c'était complètement sombre à mon avis c'est ça voilà -like. ah oh là, là. Oh, Arrêtez de vous barrer Il y a le mouton mais non mais mais fais pas chier, toi, Marie de pousser tout. Oui, tu veux les mettre où Bah, en bas avec les autres, non Ah. Mais c'est pas possible, ça. Côté, Côté si Nazareth, cô bien sûr. Côté Nazareth, bien sûr, ok. Je, je, je lui envoyé ça. Euh, t'es en haut, toi, déjà Non, je suis derrière toi. Qui sera le plus rapide yeah Je suis pé mais avant ça... Non Oh ah, putain il saute Oh le tricheur ah. euh, Merde Allez vite Vite On peut toujours... On peut toujours... Monde Punaise Je vais casser les échelles Ouais, je je, je, je... Putain il met de l'eau <rire> Non ça te touche pas Je suis belle Non ah, mais tu mets de l'eau après il va falloir l'enlever mec <rire> Je l'ai enlevé là Je l'ai récupéré là elle est en train de tomber J'espère j'espère Attends oh, j'ai failli euh. Pousser par toi Non T'as failli <rire> Non, putain, le chat pour l'enlève. Ça c'est Ah, salaud Putain. Ah. Donc ça. au final, tu as fait tout ça pour rien. Allez, salut. Ouais, non, je, je pense qu'on va essayer de ce qu'on peut essayer de faire, on pourrait ré... on peut peut-être euh, récupérer du quartz comme ça. Bon, non bah moi je vais déjà remettre les moutons en place là parce qu'ils commencent à me gonfler. Moi je vais récupérer un peu de quoi ce qu'il y a. C'est un mouton. Pourquoi t'avais plus de vaches alors que t'en avais déjà ramené non Non mais ils ont fait tuer. Par un salaud, mais bon, c'est pas Ah j'ai une bloc de la porte. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment que t'as une cou en carton, une fois t'es déco, t'es recours. Oh non. Do me fais pas yèche Putain, moi je dois... Je dois m'occuper des moutons. Qu'est-ce qu'il faut ok. Pousse-toi, c'est je vais le TP. Mais wesh Mais faites pas chier Putain, mais c'est pas croyable Oh mon Dieu, enfin Non, non, non Ok Les moutons peuvent descendre tout seul. Bah, C'est super, ils peuvent pas monter, mais ils peuvent descendre. Du coup, s'ils passent sur la barrière comme ça, ça les... j'ai même pas besoin d'ouvrir. bien sûr. Voilà. Salut Écoute, Je fais du truc qui sent rien là. Je dois faire du, voilà. du minage voilà. en live, je sais pas. Que un mouton. Écoute, euh, on va finir la vidéo, non euh, Déjà, bah écoute, tu le pont Comme ça, ça fait une vidéo ça sa euh, D'ailleurs... Attends, peut-être que tu connais la question, non, ou pas Y Y'a pas un mouton, noir Putain Putain, ton truc il est chiant Putain, je m'en de ton truc Mec J'ai cru... Mais mec Remonte Pourquoi Putain Qu'est-ce qu'il y a Ah bah il y a Salut Bon allez Hop <rire> Non non j'arrive Allez hop euh, Moi je go le pont et puis on finalise la vidéo Ah, t'es où euh, j'arrive il ah, y a un bouton ici Oui, tu as vu la sortie j'ai un cadeau oh. t'es où tu étais pourquoi tu as dit un bouton moi je sais pas si j'ai pas vu moi j'avais de la redstone bref je t'ai remis tes moutons comme il faut mais t'es même pas monté en haut de l'île, toi ah bah si et t'as vu le champ alors ah thanks uh. thanks t'as vu alors le grand champ en haut de l'île la redstone euh non je l'ai pas vu mais aïe ah bah c'est question non plus bien mec ouais, bah, mec bien. Regarde, regarde, si. regarde ce qui m'a donné H. On, on finit le record et hop, voilà. Mm -hmm. bon, allez, bien. bon, allez, on finit la vidéo. Ah, ouais, on va finir en haut. Attends, t'as pas mes 15 de blé. Si j'en ai avancé. plus 13, comme j'ai reproduit les deux vaches. <rire> Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie Redstone, allez Oui, oui, mais il, dit, il demande redstone après il se casse le mec On a vu On a vu Masse Bon allez, euh, c'est parti, on finit la vidéo donc, euh, écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker laisser un petit commentaire est-ce que quoi, tu connais ma question euh, je sais pas si je l'ai dit je pense que je l'ai dit bon en gros non. voilà j'aimerais savoir dans quel biome vous voulez que je m'installe parce que ici c'est c'est temporaire hein, bien sûr hein. j'ai pas tellement envie de, de rester ici c'est un peu le hub si c'est sympa mon projet que j'ai à faire donc euh, voilà euh, j'espère que cette vidéo euh, vous a plu. N'hésitez pas à voter dans le sondage, le petit i qu'il y a en haut à gauche. Allez, bye